Bien, vous allez voir maintenant comment créer et gérer les produits. Pour cela, vous cliquez sur Catalogue, puis sur Produit. Enfin, pour créer un nouveau produit, on clique sur le bouton Nouveau produit. Vous saisissez en haut le nom du produit. Vous ajoutez une image. Que vous allez mettre par rapport à votre produit. Vous essayez de mettre une image carrée. C'est mille fois mieux. Moi, je pas prendre ça. On peut rajouter autant d'images que vous voulez. Ensuite, produit simple, pas de déclinaison. Produit avec déclinaison, vous cliquez là. On va commencer par produit simple. Chaque produit doit avoir une référence une référence unique, on gère la quantité si jamais vous gérez les stocks. Vous saisissez un texte court ici, je suis en train d'enregistrer, puis un texte détaillé. gérer le montant normalement c'est toujours on commence par le hors-taxe on peut gérer le montant de la TVA ici s'il n'y a pas de taxe vous cliquez là vous associez la catégorie dans laquelle ça doit apparaître par exemple fête et anniversaire on met en ligne ici vous pouvez gérer la gestion des quantités vous pouvez ici gérer les frais de port ici les prix détaillés éventuellement vous pouvez mettre le prix d'achat ici optimiser le référencement ici. Ici, c'est si jamais vous voulez rajouter un champ de personnalisation. On peut joindre un document, un PDF d'explication. et on enregistre, si tout s'est bien passé, quand je clique voir la boutique, je ne sais pas trop où je l'ai mis, en fait, le produit arrive ici, la photo, le nom du produit, la description courte, la, des la description longue. Ici, les avantages une photo que vous avez rajouté.